Bonjour. Alors comme vous le savez sûrement, euh, en avril et mai prochain, il y a l'élection présidentielle française euh, qui se tient donc en France, et euh, récemment, en rapport à ces élections présidentielles, il y a euh, des primaires qui sont arrivées sur nos contrées, euh, des primaires ouvertes. Alors la particularité de la primaire ouverte par rapport à une primaire euh, classique, c'est que la primaire ouverte elle est ouverte à tous les citoyens, donc en l'occurrence des citoyens français, euh, qui ont euh, pu s'il donnait un petit, une petite somme d'argent et puis euh, s'il signait euh, une charte des valeurs d'un parti politique, eh bien pouvait euh, participer à cette primaire, donc participer à la désignation euh, d'un candidat parmi euh, un choix proposé par euh, un parti ou un ensemble de partis politiques. Alors, euh, ces primaires ouvertes, euh, elles ont lieu donc en France euh, et elles, normalement, viennent de se terminer au moment où vous regardez cette vidéo. Et euh, moi, personnellement, euh, ça m'a plutôt fait rire euh, la manière dont ça a été traité médiatiquement. Et alors moi, ce qui me fait rire dans ce traitement médiatique, euh, c'est surtout euh, le fait que les chaînes de télévision décident d'organiser des débats. C'est-à-dire que... On a euh, bien vu, ces cinq dernières années notamment, euh, mais on peut même remonter plus loin, hein, on peut remonter à 30 ans si on veut, hein. moi j'étais pas là mais euh, on a bien vu en tout cas que euh, parfois entre ce que disaient les hommes politiques et ce qu'ils faisaient euh, dans la réalité, il y avait euh, un gouffre, euh, voire des fois c'était le jour et la nuit, euh, donc on se retrouve avec quelque chose euh, qui est un peu particulier, puisque là, pour le coup, les chaînes de télévision viennent faire des débats, donc euh, donnent la part belle à la parole de ces hommes politiques, et non à leurs actions. Alors, évidemment, il y a des journalistes, hein, euh, des journalistes qui euh, savent bien que euh, ces hommes politiques vont potentiellement trahir ce qu'ils promettent actuellement, euh, mais ces journalistes, euh, même s'ils sont sur les plateaux euh, télévisés pour interroger ces candidats, euh, restent malgré tout assez superficiels, euh, parce que le dispositif est mise en place de telle manière à ce qu'on puisse un, avoir énormément de questions mises en place en un intervalle de temps relativement court au regard du nombre de personnes qui doivent y répondre et au regard de la nature de ces questions. Euh, du coup on se retrouve avec des questions quand même assez superficielles, euh, et puis quand il s'agit de journalistes qui vont justement examiner un parcours d'un homme politique, et eh bien c'est souvent des journalistes écrits, des gens qui sont dans des journaux au papier. Et euh, par conséquent, niveau accessibilité, c'est pas terrible par rapport à justement ces débats qui sont regardés parfois par des millions de personnes. Donc euh, on a quand même quelque chose d'assez particulier, surtout que là il y a de la matière à faire quelque chose, euh, parce que ces primaires elles sont quand même assez particulières. On a quand même des, des gens qui ont déjà eu des positions de pouvoir assez, assez hautes. On a, on a des anciens ministres, on a des anciens premiers ministres parfois, on a au moins des anciens députés. Donc enfin, je veux dire, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour euh, faire, euh, mettons, un documentaire qui remplacerait ces, ces débats de, de, des primaires euh, parce que, euh, finalement, euh, avec les interventions télévisées passées, avec euh, euh, les prises d'opposition publique à l'Assemblée ou alors les prises d'opposition publique en conférence de presse ou bien euh, les tribunes qui ont été accordées par certains journaux, je ne sais pas, il y a énormément de, de sources euh, qui pourrait euh, remettre en contexte, finalement, euh, les paroles des hommes politiques telles qu qu'elles sont dites actuellement. Et donc, la question que j'aimerais poser aujourd'hui dans cette vidéo, euh, c'est pourquoi on a des débats de primaire, alors qu'on pourrait très bien avoir des documentaires sur les candidats Bon, je vais pas vous faire patienter davantage pour la réponse. Euh, la réponse, elle peut se trouver très facilement dans un livre qui est sorti en mars 2016, qui s'appelle... Euh, la double dépendance sur le journalisme, euh, donc, qui est écrit par Patrick Champagne, qui est un sociologue très connu dans la critique euh, des médias, et qui donc a nommé son livre La double dépendance, en référence au fait que euh, le champ journalistique est euh, grandement euh, déterminé par des intérêts économiques et par des intérêts politiques. Donc une double dépendance, une dépendance économique et une dépendance politique. Euh, on va commencer peut-être par la dépendance euh, économique, euh, par exemple, euh, avec ce passage du livre que je vais vous lire maintenant, qui pour moi est assez euh, synthétique et significatif, et donc je vous le lis. « La contradiction majeure qui habite le fonctionnement du champ journalistique réside dans le fait que les pratiques journalistiques qui sont les plus conformes aux attendus des chartes du journalisme sont également le plus souvent loin d'être les plus rentables économiquement. » Euh, donc là, alors c'est très très général, très très synthétique, comme je l'ai dit, euh, mais euh, donc déjà, on, on pose le, le, le tableau, c'est-à-dire que euh, les journalistes, les hommes de télévision notamment, euh, doivent faire quelque chose qui soit euh, relativement euh, rentable économiquement, qui soit même très rentable économiquement, euh, et, euh, et euh, où du coup se placent les primaires et ces débats des primaires dans ce, dans ce cadre-là. Et eh bien en fait c'est un... On va devoir se servir de, de, des informations qui sont données par un autre sociologue qui s'appelle euh, Philippe Riutor, euh, que personnellement j'ai eu l'occasion d'entendre de, dans une conférence qui est diffusée sur YouTube, euh, qui a été faite à l'occasion d'une réunion d'Acrimed, Acrimed Action Critique Média, euh, qui est un organisme qui justement s'occupe de critique des médias. Et donc Philippe Riutor, lui, il a écrit un, un bouquin qui s'appelle La politique sur un plateau, que je n'ai pas encore lu mais que je compte bien lire. Euh, dans lequel il parle justement des, des plateaux et de, des hommes politiques qui sont invités, alors notamment des talk-shows et des émissions de, de divertissement. Euh, mais euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si ce débat des primaires euh, avec tous ces, enfin tous ces débats des primaires finalement, avec toutes ces personnes qui sont sur un plateau télévi de, de télévision, eh bien c'est des émissions de plateau. Et euh, ce que dit euh, Ryuthor là-dessus, c'est que les émissions de plateau, ce n'est vraiment pas très cher. Alors de là euh, à y voir euh, le fait que euh, ce serait le meilleur choix d'un point de vue rentabilité pour des médias, il n'y a qu'un pas que je vais euh, allègrement franchir, puisqu'on se retrouve euh, donc euh, face à un choix euh, qui est assez rapide pour, euh, qui est assez rapide à faire finalement pour euh, quelqu'un qui dirigerait économiquement un média, euh, D'un côté, vous pouvez faire un, un documentaire qui va vous prendre un temps fou et donc énormément de personnel et d'argent, et puis finalement quelque chose euh, qui prend beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'argent, euh, qui est une émission en plateau. Euh, pourquoi je dis ça Parce que en fait, de manière générale, on a énormément de mal à s'apercevoir, euh, notamment euh, à cause du fait que sur Internet on puisse voir des vidéos euh, gratuitement, euh, celle-ci en est l'exemple, vous pouvez donc voir des vidéos gratuitement, et donc on a du mal à savoir le prix de ce qu'on regarde. Et, euh, et notamment, on a du mal à voir qu'une émission de plateau, c'est si peu cher par rapport à une émission euh, préparée comme euh, un documentaire ou une fiction. Euh, mais pour ça, il faut, faut donc regarder les, les coûts et le temps euh, sur lequel euh, ces coûts s'appliquent. Euh, pour faire une émission de plateau, certes, il faut énormément de matériel, il faut des intervieweurs compétents, euh, donc il faut des gens qui soient... Euh, qui soit euh, assez, euh, assez fort, qui ait du talent dans, ce, dans cet exercice d'interview. Il faut euh, énormément de personnel pour euh, changer les caméras, pour gérer la diffusion, pour qu'il n'y ait pas de, de problème, euh, pour euh, mettre en place euh, toutes ces choses. Ça coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un documentaire. Pourquoi Parce qu'un documentaire, c'est très préparé. Euh, déjà il y a une phase de recherche qui est extrêmement longue et il faut payer les gens pendant que cette phase de recherche a lieu, parce que c'est une phase de travail. Donc il euh, y a des recherches à faire, ensuite après que ces recherches soient faites, il faut trouver les images qui aillent dans le, dans le sens des informations qui ont, été, qui ont été trouvées. Donc il faut des gens qui aient des talents de réalisation, des talents de photographie des caméramans, euh, des, euh, des, des, aussi des preneurs de son, des perchistes... Euh, ensuite, il va falloir monter le, le film qui en résulte, donc il va falloir du, un monteur, il va falloir de l'étalonnage vidéo, de, du traitement audio... Enfin bref, il va y avoir énormément de, de phases à ce processus, des phases qui vont prendre un certain temps pour finalement donner un résultat beaucoup plus condensé que euh, ces débats des primaires, mais qui euh, sera euh, euh, extrêmement, normalement, euh, pertinent si euh, toutes ces phases sont relativement bien réalisées. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que euh, les documentaires, et les fictions aussi d'ailleurs, sont euh, beaucoup plus chers que euh, les émissions en plateau. Et donc voilà, ne serait-ce que d'un point de vue production, ça coûte moins cher de faire une émission de plateau, donc un débat des primaires, que de faire un documentaire des primaires. Et puis, euh, encore d'un point de vue rentabilité, euh, c'est quasiment certain que euh, faire un débat des primaires, où on laisse les candidats euh, s'écharper un petit peu euh, en direct, euh, ce sera plus rentable d'un point de vue de l'audience euh, qu'un documentaire. Donc on est, on est sur quelque chose euh, qui, euh, au niveau de la rentabilité économique, se justifie. Mais ça justifie aussi sur l'autre dépendance dont parle Patrick Champagne, est la dépendance politique des médias. Et cette fois c'est plutôt une interdépendance, c'est-à-dire que les politiciens ont besoin des médias pour exister médiatiquement, et pour finalement euh, pouvoir être vus par leurs potentiels électeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sont des personnages aussi de premier plan pour ce qui est de l'actualité. Et quand des chaînes veulent faire de leur gagne-pain de l'actualité, eh bien euh, cette, euh, la dépendance cette fois des médias envers les hommes politiques euh, devient très forte, et c'est ce qui va justifier justement cette absence de documentaire. Notamment de documentaires critiques. En fait, ce qui va se passer, c'est que euh, les, les hommes politiques, qui sont des hommes politiques de premier plan, s'ils si sont invités par des chaînes, euh, plein, plein de chaînes en même temps, mettons, s'ils si font l'actualité parce qu'ils sont euh, euh, à ce moment-là, euh, et d'ailleurs ça arrive très souvent en période électorale, euh, en train de faire un meeting ou je ne sais quoi, eh bien, ils vont devoir aller, euh, ils vont devoir choisir entre les chaînes sur lesquelles ils vont aller. Si une de ces chaînes a décidé de faire un documentaire très critique sur l'homme politique en question, c'est quasiment certain que l'homme politique va refuser d'y aller. Et de fait, vu que cet homme politique fait l'actualité, ça risque d'être un manque à gagner pour euh, la chaîne qui va se retrouver euh, avec son audience qui court à la concurrence euh, puisque euh, l'homme politique n'est pas invité sur le, la bonne antenne. Donc on se retrouve quand même avec euh, quelque chose qui est une interdépendance et qui là, pour le coup, justifie aussi l'absence de ces documentaires euh, critiques sur les hommes politiques. Mais euh, malgré ça, j'aimerais bien terminer sur une note optimiste, euh, parce que euh, même si ces grands médias sont, euh, comment dire, assez tributaires de ce genre de problème, eh bien, il y a des choses qui se font hors de ces grands médias. Et euh, notamment, j'aimerais vous parler d'un film qui s'appelle Hollande, DSK, etc. C'est un film de Pierre Carle. Pierre Carle, c'est un documentariste très connu dans la critique des médias. Euh, qui, euh, donc, euh, laisse la parole à François Ruffin. Alors François Ruffin, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie personnellement beaucoup, dont j'apprécie beaucoup les idées. Euh, François Ruffin, c'est celui qui a écrit euh, ce livre, « Les petits soldats du journalisme euh, », qui est donc un livre qui parle des écoles de journalisme et des écoles de formation en journalisme. Euh, c'est aussi le rédacteur en chef de euh, Fakir, qui est un journal amiénois qui est à distribution na nationale malgré tout. Euh, c'est aussi le réalisateur de, par exemple, Merci Patron, euh, qui est un film que j'ai beaucoup apprécié. Et puis, euh, c'est euh, maintenant aussi euh, un candidat à la législative euh, de cette année, euh, dans ma circonscription, euh, circonscription d'Amiens-Nord. Euh, donc voilà, c'est euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et euh, dans ce documentaire de Pierre Carle, euh, François Ruffin est euh, interrogé sur euh, François Hollande. Et euh, voilà ce qu'il dit. Je ne suis pas là pour désinguer François Hollande, que les choses soient claires. Euh, mais euh, cette déclaration est quand même pleine d'ambiguïté. Au Bourget même, sa déclaration est pleine d'ambiguïté. Et euh, elle, ça ne, ces ambiguïtés ne ressortent pas dans la presse. Quelles sont ces ambiguïtés Il dit, cet adversaire n'a pas de visage. C'est faux. Cet adversaire en a 100 des visages. C'est Marc Ladré de la Charrière, patron de Fish rating C'est Jean-Charles Nauri, PDG de Casino, qui a libéré la finance. C'est Michel Pébreau, euh, PDG de BNP Paribas, euh, qui lui a été conseiller euh, occulte euh, de tous les ministères de l'économie depuis euh, 15 ans. Vous voyez Donc ce, cet adversaire, déjà, il a des visages. On nous dit, cet adversaire n'a pas de visage, cet adversaire n'a pas de parti. Mais si cet adversaire a au moins deux partis. Il a eu l'UMP et le Parti Socialiste qui ont euh, gouverné euh, en accord sans heurter le monde de la finance pendant, euh, depuis 30 ans. Alors aujourd'hui, le Parti Socialiste pourrait décider, mais encore une fois, de, de devenir vraiment cet adversaire. Mais encore une fois, il faudrait un retour critique sur leur histoire pour, euh, pour parvenir à bah, dire, voilà, effectivement, on était trop conciliants à l'égard de la finance. Il y a eu, mais il y a eu deux partis qui ont soutenu. Donc on voit bien que dans le même temps où il fait cette déclaration, eh bien... Il euh, y a de, de très grosses limites qui sont portées. Et la plus grosse limite, c'est quel est le plan d'action pour combattre cet adversaire Lisez le discours du Bourget dans sa totalité, ou écoutez-le, ce que j'ai fait. Euh, vous n'avez pas de plan d'action pour combattre la finance. Donc voilà ce que dit François Ruffin. Euh, rien que de très classique, sauf si on sait que euh, cette interview a eu lieu en 2012 c'est-à-dire avant l'élection, ou du moins juste après l'élection euh, de François Hollande. Euh, par conséquent, on s'aperçoit que euh, malgré euh, l'absence d'intérêt des grands médias pour ces questions, on se retrouve avec un François Ruffin qui, déjà, donne des propos très critiques à l'égard de euh, François Hollande et qui sont finalement assez annonciateurs de ce qui va se passer les cinq années suivantes. Donc on a quand même quelque chose d'assez particulier, euh, et puis euh, quelque chose qui se retrouve euh, à mettre en avant les différences déjà entre les actes passés d'un François Hollande et euh, ses actes futurs en tant que euh, président de la République par la suite. Et donc on a un gouffre entre les promesses du candidat et finalement ce qui a été fait par l'élu. Euh, donc ça c'est quelque chose qui avait eu lieu en 2012, mais en 2017 on a aussi des initiatives intéressantes Notamment, il y a une série qui est sortie sur euh, YouTube, qui est écrite par euh, Danny Caligula et Eastoni, euh, et qui sort sur la chaîne de Danny Caligula, qui s'appelle « Qui choisir euh, ?». Bon, pour l'instant, il n'y a que deux épisodes, je ne sais pas si ça continuera, mais c'est vrai que c'est une initiative assez intéressante, dans la mesure où, euh, en des pastilles de 10-15 minutes, euh, on, on essaye de décrypter un petit peu ce que font euh, euh, tel ou tel euh, candidat. Alors, c'est intéressant. Euh, après, c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de critiques à faire, dans la mesure où c'est assez court, euh, où du coup on peut pas faire non plus quelque chose de très euh, très très développé, mais euh, pour, euh, de la part d'un internaute en tout cas, euh, avec euh, le temps qu'il a et l'argent qu'il a, euh, c'est quand même assez appréciable d'avoir un, un contenu euh, euh, qui ressemble à ça. Il euh, y a aussi euh, quelque chose d'autre, alors là pour le coup c'est pas en période électorale, mais euh, par exemple euh, la vidéo d'Uzul qui s'appelle Le Révolutionnaire et qui parle de Olivier Besancenot et du trotskisme en France, vient aussi de cette logique-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a voulu se renseigner sur un candidat et sur son parcours. Donc tout ça, c'est assez intéressant, et puis surtout, ça pallie au manque de profondeur qu'il peut y avoir dans les, dans les grands médias sur le traitement médiatique de, bah, de la primaire, mais aussi de tout ce qui est de l'ordre de la présidentielle ensuite, parce que l'élection présidentielle va aussi être traitée assez superficiellement, du point de vue des candidats, c'est sûr, mais aussi du point de vue institutionnel. Euh, bon, je ne vais pas euh, rentrer dans ce débat-là euh, aujourd'hui, parce que euh, si on commence à parler du traitement médiatique des problèmes institutionnels de la Ve République, on risque de vraiment déprimer, mais euh, je vous invite en tout cas à aller voir si vous voulez un traitement plus institutionnel des primaires et non un traitement médiatique, à aller dans le lien sur le, dans la description, euh, qui, euh, qui est un lien pour euh, mon blog WordPress, euh, qui s'appelle « État cryptique », dans lequel euh, j'ai fait justement une, euh, une analyse institutionnelle, enfin, euh, un article en tout cas sur euh, le problème démocratique que posent les primaires. Euh, en tous les cas, euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En attendant la suite, portez-vous bien et au revoir. Et bien voilà, c'en est fini de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Euh, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser bien sûr euh, un petit pouce en l'air. Euh, si vous avez une remarque ou un commentaire euh, ou bien une critique à faire sur euh, cette petite émission, euh, n'hésitez pas à laisser euh, tout simplement un commentaire euh, sous cette vidéo ou à me contacter si vous avez d'autres demandes. Euh, merci à tous de m'avoir écouté et au revoir.